Si je te dis que tu as la possibilité de rejouer au chapitre 1 de Fortnite, me croirais-tu Ça a l'air complètement fou mais c'est totalement vrai. Les gars, cette semaine nous avons eu de nouvelles informations par rapport au Creative 2.0 et je vous annonce que Fortnite annonce du très très lourd. Avant de commencer la vidéo, les gars, je tiens à vous prévenir qu'on est extrêmement proche des 200 abonnés sur YouTube. Si tu es déjà tombé sur une de mes vidéos et qu'elle t'a plu et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notifications, lâcher ton meilleur pouce bleu et dis-moi en commentaire si toi aussi tu es hype comme moi pour le créatif 2.0. Sur ce Sky, balance la trop. Bon les gars pour cette vidéo ça va être hyper simple On va pouvoir rejouer au chapitre 1 de Fortnite Mais pas tout à fait En fait les gars comme vous pouvez voir au lobby J'ai une map nommée Athena Royal OG Fortnite cette map créative est tout simplement la map du chapitre 1 Qui a été recréée Vous pouvez y retrouver pratiquement n'importe quelle ville Je vous zoome sur le code si vous voulez Allez vous amuser dessus Et bien sûr je vous mettrai aussi le code de la map En commentaire épinglé ou même dans la description Bon pour l'occasion on va mettre nos skin On va mettre un skin un peu du chapitre 1 Bon je sais pas mon skin c'est plus vu que j'ai Bref les gars on met tout de suite la partie en public Et, et c'est parti on va tout découvrir ça Bon maintenant le défi euh, Maintenant ça va être de tomber avec des gens hein, Parce que la map elle est pas très euh, connue ou même ça fait longtemps qu'elle est sortie Du coup euh, ça va être compliqué de trouver des gens On espère euh, tomber sur des gens Mais bref les gars voilà l'emplacement où vous allez pouvoir euh, Spawn à n'importe quelle ville Que euh, vous voulez voilà Vous avez l'option entre Greasy Groove Snobby Shore, Junk Junction, Tilted Tomato Town, Retail Et Mosty Meyer. Bon là c'est pas bon signe déjà il n'y a personne qui a rejoint Pas quelqu'un va rejoindre Bon allez, peut-être quelqu'un peut rejoindre maintenant dans cette partie Les gars, comme je vous ai dit, ça va être un peu compliqué de tomber sur des gens. Ah les gars, je pense que s'il y a vraiment personne qui rejoint, je pense que je vais tout simplement appeler un pote et on va partir dans, dans la map. Hein. S'il y a personne qui a rejoint, j'invite un pote et on part en privé, parce que là, ça va le faire, là. Oh Ok, c'est bon, c'est bon, on a réussi à tomber sur des gens Ok, on est nickel Ok, super, on a réussi à tomber avec des gens, voilà Comme vous pouvez le voir, on peut être 40 au maximum sur cette map N'hésitez pas à inviter vos potes, voilà Ok, ça commence Bref les gars, quand ça commence comme ça, euh, vous, vous allez devoir juste euh, vous diriger ici Quand c'est fait, vous allez attendre le condom qui descend Et là, vous allez choisir une ville au hasard Moi, personnellement, je vais choisir Tilted Towers Je suis obligé qu'il y ait une personne avec moi Voilà, il y a une personne avec moi Bref, on va être deux à Tilted Towers Ok, du coup, c'est bon, on en spawn On va aller vers l'âne Ok voilà, du coup on a Tilted qui est maintenant vraiment le, le, le, le vieux Tilted, pas le Tilted qu'on a eu, le, le vieux, vieux, vieux Tilted qu'on va essayer de voir un coffre. un bon truc s'il vous plaît Désolé mini, ça va Non on va essayer de se trouver du stuff potable là, ça va pas le faire Ok, PM, ça va, ça c'est ça c'est quand même potable, ça va. Bon, par contre, les gars, map euh, chapitre 1, chapitre 1, mais je pense pas que mon gameplay va être chapitre 1. Je vais bien tryharder sa race. Voilà, comme vous pouvez voir, on peut pas sprint ni escalader. On est vraiment bien dans le bain de chapitre 1. Ah, ouais, voilà, on a ce vieux spot qu'on a à Tilted, voilà, on a ce vieux spot. Un pompe Un truc euh, potable Oh Oscar légendaire Oh je suis trop bien ça Oh je suis trop bien On va pas prendre ça On va prendre les boogies parce que c'est hyper OP Les si j'arrive à avoir un pompe Ok air bleu mais on voit, on en vrai on s'en fout Nous ce qui nous intéresse c'est d'avoir un pompe parce que là niveau euh, armes ça va j'ai un bon stuff mais la seule chose qui me manquerait là c'est un petit pompe là qui fait plaisir Et les rois n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires euh, quelle saison vous avez commencé à jouer à Fortnite euh, Personnellement euh, j'ai commencé saison 9 chapitre 1 et voilà j'ai continué jusqu'à maintenant Oh mes frères euh, j'en ai quasiment tous les murs wesh. Et euh, vous vous souvenez de cette belle cette époque magnifique On va lâcher des petits cœurs dans les commentaires Ah oh, ok on a vu on a vu le mec On a vu le mec On a pas de pompe c'est un peu compliqué mais on va essayer de faire ce qu'on peut Il y a pas de pompe dans le jeu c'est comment ça s'abusait là Pardon J'avais même pas de grenade ça wow, abusé j'avais même pas de grenade collante sur moi Bon on est mort du coup enfin, je pense on va relancer Allez c'est parti Allez, prions pour qu'il y ait des gens qui rejoignent. Ah, oui. Super, il y a une personne qui a rejoint. Une autre personne. Yes. Encore. Oh, ben là, là, on est bien. On est bien, les gars. Là, on a masse personnes qui ont rejoint. On peut réussir à se démerder. Je ouais. suis sorti de la map, attendez, attendez moi, je suis sorti, sorti de la map là, je suis sorti de la map vos grand-mères les dromadaires Voilà merci, ok c'est parti les gars, on est 6, on est 6 euh, dans, dans la game, allez c'est parti Ok du coup on va choisir une autre, en vrai on va aller à Grisigrove Grisigrove j'aimais beaucoup, euh, je l'aimais beaucoup comme, euh, comme ville Et si vous êtes un peu nostalgique, vous vous rappelez que c'est là où est-ce que euh, la plupart des pranks que TK faisait à, euh, que... Oh, oh, oh. que le de faisait à TK était faite Oh, cette Allez, c'est parti! Ok, la ligne de départ elle est juste à côté. Premier coffre, on a une AR bleue et un bleu vache légendaire, wesh! Je pense pas que ça soit OG ça. <rire> Mais on va pas dire non. Ah ouais, c'est vrai, le truc avec ce, ce, cette map c'est que quand vous avez une arme, vous devez la recharger. Oh! Scar légendaire! Euh, Scary wesh on a un bon stuff en fait en vrai un très très bon stuff bref les gars on va commencer avec la première information déjà les gars si vous ne saurez pas fortnite ou officiellement annoncé sur leur twitter sur les, toutes leurs autres réseaux sociaux que le créatif 2.0 vraiment le créatif 2.0 voilà le, le tout nouveau qui va arriver qui va changer tout fortnite va être introduit ce mercredi le 22 mars et les gars la mer, mais la meilleure nouvelle qu'on a eu et qui a je pense qu'il y a, qu y a toute la communauté c'est que une, une organisation euh, cr euh, qui fait des maps créatifs ont annoncé qu'avec le Créatif 2.0 ils vont, ils vont sortir une map créative avec le Créatif 2.0 qui va être la map chapitre 1. Je vous mets maintenant le clip Twitter où est-ce qu'il présente tout ça Bien sûr les gars, on sera, euh, nous, nous, bien sûr les gars, on fera une vidéo dessus ou même un live. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je live euh, ça ou que je fasse une vidéo dessus. Mais vraiment les gars, c'est l'une des informations vraiment qui, euh, qui est en train de, de... vraiment, avec les créatifs 2.0 les gars, Fortnite peut vraiment faire un, un, une remontada en stats. Mais déjà que Fortnite sont, font une dinguerie en termes de stats, mais vraiment là, Fortnite peut revenir à son prime. Mais, mais du coup les gars, comme je vous l'ai dit à l'intro, là on est en train de jouer à une sorte de copie du 1 Mais lorsque la map de Atlas Créatif, ceux qu'ils ont créé, euh, la, la map euh, du chapitre 1, va sortir avec le Créatif de Panzo, ça va changer complètement Fortnite, vraiment, ça va changer absolument tout Fortnite. Nous, on va essayer de se loot, on a toujours, mais c'est grave à quel point c'est compliqué de trouver un pomme dans, ce... dans cette map Oh voilà les gars, voilà ce que vous, vous pouvez aussi avoir euh, avec euh, cette map, regardez les graphismes qui rappellent énormément le chapitre 1 Regardez ces graphismes, il de malade mental, j'ai même pas l'impression que je suis en chapitre 4 là Bref la zone, on est dans la zone, du coup on va continuer à farm, il y a ce loot, jeu, on a pas de pompe, ça va être compliqué Oh ça a shoot, allez on va y aller rapidement là Bien sûr, mais bien sûr, je me suis trompé touche Oh, il y a déjà des gens, ok, il y a déjà une personne Ok, on est bien, wesh Il y a déjà une personne, je pense qu'on va Oh, lui par contre les gars, lui c'est vraiment un vrai de vrai d'ancien Lui les gars, c'est un vrai de vrai d'ancien Waouh, John Wick, chapitre, euh, chapitre 1, saison 3 Chapitre, euh, chapitre 1, saison 3 Wow, lui c'est un vrai vrai ancien C'est comme si lui il, il revoyait des souvenirs Les gars mettez tous dans les commentaires Hashtag OG dans les commentaires En vrai les gars on va pas engager le fight maintenant Même si je, on, on crève comme une merde La vidéo va, plus, va durer plus longtemps Oh premier pompe oh le chasseur Oh mon bébé ça fait longtemps que t'es Oh ça fait longtemps que je l'ai oh, on l'a pas vu Pour le moment on va garder notre stuff comme ça parce qu'on a pas de PM mais... Ok on a une euh, Une famasse on va la prendre Non en vrai on va pas la prendre on va garder comme ça On va rester comme ça c'est vrai les gars la partie va pas durer longtemps puisqu'on est que deux. Ouais, euh, par contre, je pense pas qu'il y avait ça. Je pense pas qu'il y avait ça dans... à Tite-tête. À part si c'est moi qui a pas vu ça, mais euh, me semble il y a pas ça à tite Bon, il est où le, le ref là Le ref qui a spawn avec moi. Oh, ah, voilà, les, les vieux me dégueulasses. Ils sont, de Ils sont de retour. Ok, la zone, elle est juste à côté. Pour faire attention. Non, ça. il y avait le coffre ici, si je l'ai cassé. Coups... Oh, non, GSM. Wesh, non, mais c'est devenu gaspère ou c'est comment Oh, frère, euh, t'es passé où, là Waouh, frère, je joue, chasse. Chasse au fantôme, le truc. Ah, il est là, il est là, il est là. Ça veut pas but, ça veut pas but mais il est là. Waouh, mais... Non, mais c'est quoi ce dinguerie, wesh C'est un... cancer un... un... comme ça, lui. Waouh, le frérot, le, le frérot, il a construit un tour Eiffel. Non, mais frère Non Pourquoi il joue comme ça, ce bâtard Pourquoi il joue comme ça Pourquoi il joue comme ça, wesh Non les amis, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je live ou que je fasse une vidéo sur euh, la map chapitre 1 qui va être créée avec le créatif 2.0, si vous voulez que je le fasse en vidéo ou que je le réagisse en live. Si es encore nouveau, n'hésite pas à t'abonner, on est très proche des 200 abonnés. Je prépare une très grosse vidéo que je prépare, de, de, que je prépare depuis très longtemps. Alors si tu ne veux pas manquer ça, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Nous les gars, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour une belle vidéo. C'était Skyplex, à très bientôt.